Alors une petite vidéo pour te montrer comment travailler Desper Hangover en ecstasy chez toi même si tu n'as pas encore reçu ta batterie. Euh, voilà, au moins travailler déjà la polyrythmie. Allez c'est parti. Je te rappelle que tout ça, tu le mets, toi tu le mets vraiment à hauteur. Moi je te l'ai mis au sol pour que ça soit plus facile à voir sur la vidéo. Okay Donc euh, comme tu peux voir sur la partition, tu as euh, le charlet, il fait toutes les croches. C'est sur deux mesures. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Tous les temps que tu vas faire à la grosse caisse ou à la caisse claire, tombent sur des coups de charlette. Je te les ai surlignés en jaune et en rouge sur la partition. Si on fait juste la grosse caisse, elle va faire les 1 et 3, 4 et 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, 3, 4. Ok Tu peux les travailler en deux parties. Travailler déjà la première mesure qui fait juste 1 et 2 et 3, 4, 1 et 2 et 3, 4, puis la deuxième partie, et 2, 3, 4, et 2, 3, 4, 2, 3, 4. ou travailler directement les deux mesures complètes. Euh, voilà, ça c'est pour la partie grosse caisse, donc pied droit. Et ensuite, ta ta caisse claire qui va faire... Euh, non pas le 2 et 4, le classique. Ça, ça va être sur le refrain, justement, on verra ça après. Mais là, qui va faire le 2 et le et qui suit le 3. C'est-à-dire, si as ton 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Donc c'est un petit peu plus délicat à placer. Euh, je te le refais. 1 et 2 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Donc toujours pareil, si tu arrives déjà juste à le chanter, hein, si tu fais par exemple tous les... tu tapes juste à la main comme ça, juste tous les... Euh, toutes les croches. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Et accentues uniquement ce que tu dois jouer. Donc pour la caisse claire, ça ferait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Donc, si on fait une version poum, tchak, de ton rythme juste à la voix, et que je tape par exemple tous les charlets comme ça, ou tous les charlets comme ça, ça ferait poum, tchak, poum, poum, tchak, poum, poum, tchak, poum, poum, tchak, poum, tchak, poum, tchak, poum, poum, tchak, poum, poum, poum, poum, poum, poum. Ça donnerait quoi euh, du coup si je te la joue comme ça. et deux et trois et et et deux et trois et, et, deux et, trois et à la fin tu as vraiment le 4 qui te permet de bien te remettre euh, euh, de repartir 3 4 1 tu as trois grosses caisses qui suivent hein. 3 4 1 3 et 4 et 1 non. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, ah, pardon. 1 et, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 1 et 2 et 3 4 je refais tranquillement et j'accélère un petit peu après. 1 4, 1 et quatre et un et deux et trois et quatre et un et deux et trois et et un et deux et trois et quatre et un et deux et trois et quatre un et deux et trois et quatre un et deux Version de percussion corporelle. Donc, percussion corporelle, vous allez faire la grosse caisse, la caisse claire et le charlet, tss, tss, tss, tss, tss, un peu comme des cigales. Ça donne 1, 2, 3, 4. tu as le refrain. Sur le refrain, la caisse claire, elle va revenir plus carré sur les 2 et 4. Donc, euh, au niveau du charlet, ça change pas. Sauf qu'on va le basculer, euh, on le fera sur la ride, pour ouvrir un petit peu au niveau du son. Mais c'est le même rythme. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et ça fera poum. Euh, ta grosse caisse. Poum, ta poum, poum, Ta poum, poum. Ta, poum, poum. Donc tu as vraiment noir et noir euh, tam, tam, tam, un rythme un peu plus régulier. Donc le rythme global il est un petit peu plus simple à, à faire. Par rapport au rythme classique qui serait. Poum, ta, poum, ta, poum, ta. Tu vas aller me rajouter des grosses caisses, juste derrière la caisse claire. Poum, ta, poum, poum. Plus lentement. Voilà, mais un peu plus rapide. Alors, sur les breaks, euh, quand le riff de guitare synthé fait...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 voilà, donc un morceau un petit peu plus euh, un petit peu plus délicat, mais voilà, travaille-le bien lentement et une fois que tu as ton rythme solide, tu l'accélères. Mais essaye pas de l'accélérer s'il est pas encore solide, sinon ça va devenir de la bouillie. Voilà, bon courage, petit challenge.